Bonjour, bonjour. Je vais renforcer la force, on va dire comme ça, je vais renforcer les les pouvoirs, les croyances de certaines personnes aujourd'hui, donc bienvenue, bon, si vous, vous venez d'arriver, vous ne savez pas de quoi je parle sur la chaîne, si. mon but c'est de vous réveiller, tout simplement, mon but c'est de vous ancrer c'est que vous deveniez et que vous accomplissiez ce pourquoi vous êtes venu dans cette vie pour ne pas attendre encore trois vies avant de faire quelque chose voilà donc j'ai euh, le message que j'ai ce matin pour vous il est très, très délicat je sais que beaucoup de personnes ne vont pas l'aimer ok je vais vous donner un passage dans la Bible. Euh, Jean, chapitre 8, verset 30, 31, 32. Jésus dit, vous allez connaître la vérité. La vérité va vous affranchir. Et vous deviendrez mes disciples. Et on sait tout ce que Jésus... Il s'appelle le chemin. Il s'appelle la vérité. Le troisième, c'est quoi? Mettez ça en commentaire. Parce que malheureusement, beaucoup d'entre vous, les agents de lumière, vous êtes bloqués, vous êtes... Vous êtes dos au mur. Dans des pays, dans des situations, dans des mariages, euh, on vous a frame, on vous a piégé, vous êtes, cap vous, êtes, vous êtes piégé. On allait vous accuser d'escroquerie, on, on vous a... Je vois tellement d'agents de, de lumière piégés. Piégés. Et... Quand tu es dos au mur, tu vas commencer à voir ce que les autres personnes font. Tu vas vouloir faire ce que ces personnes font. Ce que j'avoue dire, c'est très, c'est très, très important pour vous. Donc, Doliane, bonjour. Hortense, Lionel, bonjour. Rosine, Garange, Marie, Elisabeth, Daniel, Paul, Leopoldine, Nibazel, Doliane, euh, Frédéric, bonjour, bonjour, bonjour, Chobizé, Hervé, bonjour. Chantal, bonjour. <coughs> tu vas te retrouver. On va te... Et beaucoup d'agents de lumière, c'est fou, mais beaucoup d'agents de lumière sont bruns. Carrément bruns, donc ton teint est brun. Quand on te regarde, tu es quelqu'un qui est très beau. Et si tu es noir, tu es quelqu'un de très, de noir et attractif. Il y a une énergie sur toi. Tu as une beauté et une attirance naturelle. Bonjour la reine Armel. Si vous avez des cousins ou des cousines qui sont très bruns, ou albinos, ou déjà des personnes qui sont tellement bruns, qu'ils ont même parfois les, les yeux de chat, Certains agents de lumière, ils ont tellement de lumière en eux que quand ils sont arrivés, on n'a pas pu s'empêcher de leur donner une peau blanche, carrément. Bon, jaune, on va dire, parce que nous sommes noirs. Et ceux qui sont noirs de, de couleur de peau, ils sont noirs, mais ils ont une douceur et ils ont une pureté. Même quand ils sont exposés au mal, ils n'arrivent pas à devenir méchants. une bataille qui se passe sur votre âme actuellement on vous coince parce que vous ne saviez pas qui vous étiez on vous met dos au mur tu es bloqué dans un mariage tu as pas de papier tu es bloqué dans le pays où tu es tu ne sais pas ce que tu peux faire marie toi avec l'homme si parce que tu es dormu, on veut que le mensonge soit ta, ton échappatoire. C'est ce que tout le monde autour de toi va te dire. Ce que je vous dis là, ça a enterré beaucoup de personnes. Tu te retrouves dans un mariage. Et bien, puis même que tu poursuivais, ça fait 5 ans que tu n'as pas donné. Vous avez déposé, ça n'a pas marché. Tu as voulu mettre le mensonge. Ça <coughs> n'a pas marché. Tu arrives, on te dit ton seul moyen, c'est d'aller demander l'asile. Tu ce que ça va te coûter d'aller demander l'asile Ta bouche va dire 50 fois le même mensonge. Ton âge, ton nom tout le diable sait ce qu'il fait hein? le diable est très malin tu t'appelais Amel Mbela. ou Zembala maintenant te voilà, tu es parti changer le nom je m'appelais Michel Ngono. quand l'esprit va venir te localiser il va te trouver comment né en 94 je ne suis pas dit que tu es né en 98 ou en l'an 2000 Vous avez dit que le direct, ça ne va pas plaire beaucoup de personnes parce que vous êtes déjà dedans. Vous êtes déjà dedans. Et je vous montre comment on a fait pour prendre votre puissance. <rire> Moi, il va seulement parler. On me dit de parler, je parle. Ils vont s'assurer qu'ils vont te mettre des copines, des tantes et des oncles autour de toi. La personne va t'appeler aujourd'hui. Regarde ta vie. Regarde-toi. Tu as 35 ans. Tu n'as pas d'homme dans ta vie. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de papier. Tu n'as pas de boulot. Tu n'as pas de terrain. Voilà un homme là-bas, non. Voilà un homme. Va, tu l'utilises. C'est comme si tu partais faire le pacte avec le diable. Chaque fois que tu es à côté de l'homme, c'est comme si ton, ta puissance diminue. Chaque fois que tu es à côté de la personne-là, il m'a montré comment moi-même, j'ai mis sur mon, mon pouvoir à un moment de ma vie. Et on va s'assurer que la personne qui vient te conseiller d'aller faire la chose-là, que c'est quelqu'un qui, que quand la personne va parler, tu vas écouter. La personne va parler, tu vas te dire « Ah !»« Ah !» Tu veux aussi montrer que je suis un ténitouche. Tu veux montrer que quoi Te voilà. C'est un truc très courant en Europe. Ceux qui me coûtent de l'Europe, vous savez de quoi je parle. Tu avais un nom parce que tu sais qu'il a un salaire euh, au-dessus de 5 000 euros. C'est sûr que tous les mois, tu as 2000 euros qui va te donner. Tu mets ça sur tes 500, 800 euros que la carte te donne, c'est bon quoi. <coughs> te voilà. Là, je vais vous montrer comment le spirituel fonctionne. Un agent de lumière, c'est quelqu'un qui est là pour guérir les gens. C'est quelqu'un que par sa présence, par ses paroles, pas son énergie. Quand tu entres dans une pièce, les gens ne savent pas pourquoi, mais ils se sentent mieux. J'ai envie de partir chez Jocelyne, je ne sais pas pourquoi, je veux se mettre chez elle. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent trop chez toi, ils viennent de m'asseoir, ils mangent ta nourriture, ils font des commentaires, après ils rentrent. Finalement, ils viennent de même faire quoi chez moi Ils viennent même faire quoi chez moi Un agent de lumière, c'est quelqu'un que et vous ne devez, c'est quelque chose que vous savez déjà. Mais tu peux ne pas avoir les papiers. Hein. Ta maison, c'est une petite chambre, une petite chambre. Mais par vous le nombre de personnes qui va t'appeler, on veut te voir. Tu es maman, ça fermé là-bas. Tu as demandé d'Angunda. Ah maman, j'aime ta, ta nourriture. Hein. Hum. J'aime ta nourriture. Pardon, viens chez moi préparer, non. Que ton pouvoir, quand tu prépares la nourriture comme ça, tu te donnes à quelqu'un. Il mange, il se sent bien. Je sais pas si vous avez eu le genre de personnes à côté de vous. Tu es malade, elle vient chez toi, elle te fait un petit riz sauce tomate là. C'est comme le médicament. Dès que tu mets ça dans ta bouche comme ça là, elle te fait un petit couscous sauce gombo. Oh yeah. Mof. Tu manges ça comme ça là, tu dors, tu te réveilles Tu es comme si tu n'étais jamais malade Je vous ai toujours dit que vous avez des pouvoirs que vous ne connaissez pas Vous avez des pouvoirs que vous ne connaissez pas Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ton pouvoir que ton pouvoir n'existe pas Je répète Ce n'est pas parce que tu ne connais pas ton pouvoir Que ton pouvoir n'existe pas Bonjour Cornelie, bonjour Ketcha, bonjour Vanessa, bonjour Gabriel. Léa Potier, bonjour, bonjour Sidonie, Sidouane. <coughs> La faute que tu as commise, c'est que tu vivais dans le monde avec un pouvoir qui venait directement d'en haut. Et tu attendais que les gens autour de toi te disent. Et vous devez comprendre que l'agent de lumière, lui, c'est quelqu'un que il préfère qu'on l'escroque ou qu'on abuse de lui, au lieu d'être celui qui escroque. Il préfère être celui qu'on abuse dans une relation. Il peut faire celui qu'on parle mal de lui dehors. Parce que ton cœur a une capacité d'absorber la méchanceté des gens. Et malheureusement, votre lumière attire toujours les gens qui sont très mesquins, très hypocrites, très calculateurs très méchant. Parfois, tu restes comme ça, tu regardes la méchanceté que tu dis que messe Je t'ai nourri ici-là pendant six mois chez moi. Tu te places où pour aller prendre mon mari Tu es dépassé. Tu arrives ici, tu n'avais pas de maison. J'ai pris la moitié de mon salaire. J'ai payé ta chambre. J'étais cherché au travail. J'étais présenté à tous mes amis. Aujourd'hui, c'est toi qui es de haut. Tu parles mal de moi. Mince. On dit que les gars là ont le cœur. Tu es donc. Hum. Écoutez-moi bien, parce que je... Je veux que le message s'y passe. Je veux que ça entre... Parce que je dois vous montrer comment activer votre pouvoir. Vous allez attirer beaucoup de personnes qui sont jalouses même. J'avais oublié la jalousie sur ça. Tu n'as pas les papiers. Elle a les papiers. Elle a le mari. Elle a l'argent. Toi, tu es sa même petite fille. Sa petite soeur de loin. Tu ne parles même pas bien la langue du pays. Tu aussi ce mal-là. Elle invite des gens à te présente comme ça. On dit, waouh, waouh, ta copine, ta petite soeur, si me plaît, jusqu'à. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour l'aider? La jalousie commence. <coughs> Parfois, tu vas voir une autre femme comme ça, elle vient pour t'écouter pour se marier avec toi. Que sa mère, elles sont parties travailler sur toi. Pour que tout ton salaire. Ah, je suis bénie à mes souhaits. Tout ton salaire part chez elle et sa mère. Te voilà. Il y a beaucoup d'hommes qui me suivent. Je sais que vous ne commentez pas. Un autre m'a dit, une fois que quand il a commencé à se laver avec le sel, sa femme lui a dit, soit tu sors de chez moi, soit tu continues à te laver avec le sel. Euh, non, soit tu sors de chez moi, soit tu arrêtes le sel. Voilà. Il a continué le sel, à l'a mis oh. Vous allez, parce que la vérité est en train de, ça, ça, vous ne pouvez plus, vous ne pouvez plus. Je sais que beaucoup d'entre vous, avez prétendu, vous avez essayé, vous vous, vous restez à côté d'eux, mais ça ne va pas. Ils restent, ils font le Congo, ça sur d'autres personnes. Ils parlent mal des gens, ils complotent donc contre d'autres personnes. Vous êtes là, ça ne, ça vous, ça, vous n'arrivez plus. Vous n'arrivez plus. Je vais vous dire, là un agent de mais je vais vous dire ce qui fait votre force. Pardon. Un agent de lumière, il est fortifié par la vérité. Et comme Jésus disait, ma richesse n'est pas de ce monde. Tu peux passer 20 ans dans la vérité. On voit, tu n'as La 21e et la 22e année. Tu deviens milliardaire en deux ans. Parce que tu as développé une intégrité. La vérité te connecte à tes guides. Parce qu'un agent de lumière, c'est quelqu'un qui est guidé. C'est quelqu'un qui est protégé. Extrêmement protégé, extrêmement guidé, mais extrêmement influençable aussi. Maintenant, l'agent de lumière est la bénédiction. commentez vous me dites que je suis la bénédiction? Je suis la bénédiction. Donc tu restes comme ça là. Quand on part chez elle, on dit qu'on va chez tel marabout, on dit, marabou, dit qu'aide nous. On part chez tel. Souvent, quand tu arrives chez les marabouts, ils te dit qu'ils vont me chasser. Mais c'est même toi qui me disais moi qui dois même venir te voir. Toi, tu viens me voir. Il dit, hé hey, hé, hey, moi, je suis qui? Il connaît quoi? Arrêtez avec vos fausses humilités là. Moi, c'est qui? Quand Jésus a dit que je vous laisse dans ce monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous devez apprendre à sectionner, à disséquer, à, à segmenter, à séparer. Les gens qui vous entourent et qui vous êtes. Et le problème que vous aviez jusqu'à présent, c'est que vous étiez influencé de l'extérieur vers l'intérieur. Combien de fois tu t'es levé, tu as dit que mon ange m'a parlé la nuit. Je sens qu'il faut que j'arrête telle relation. Je sens qu'il faut que je parte ouvrir de business à tel endroit. Je sens qu'il faut que je ne voyage pas dans telle ville. Tu arrives comme ça, on te dit tu as un visa de, de, de deux mois ou d'un an dans ce pays. Oh, tu sais, il faut chercher un homme que tu veux épouser. Il faut faire l'enfant. Fais l'enfant. Piège un homme, tu fais l'enfant avec lui. Bien jeune homme. Tu voilà dehors, je commence à la chasse aux hommes. Tout ton objectif maintenant, c'est seulement de piéger un homme. Combien de fois tu t'es mis, tu as dit, Les ancêtres, mes guides, comme vous dites que si moi, vais envoyé cela, je ne suis pas seul. Dites-moi, est-ce que je dois être dans un pays ici si? Montrez-moi où tu vois, là, tu verses ton sel au sol, tu prends ton jujube, tu verses, tu fais une petite libation là, tu te couches, tu dors. Ils vont venir te parler. Ouais, Seigneur. Pourquoi vous aimez toujours que ce soit vos tantes ou vos copines qui vous guident Quand ils vous donnent des conseils, vous sentez que ce n'est pas bon. Depuis quand tu un de non parce que tu veux l'enfant Depuis quand tu arrives quelque part, tu regardes les hommes seulement Est-ce que tu, tu es au bas avec ta copine Il a le bordeaux. <rire> Ou le bordeaux, c'est le vin. Oh. <rire> Et, euh, les gens qui comprennent vont comprendre. Tu vois là au bas au Cameroun. Ah, c'est un benguiste. Eh. Mm. Tu oublies ton gars. Eh. Tu oublies tes propres pouvoirs. Parfois tu, parles, tu dis que tu vas exploiter la personne là, que lui-même il est parti chez son marabout. On a dit que la femme, c'est à plein de chances sur elle. <rire> tu pars, tu crois que tu es sage, non <rire> bah, Tu ouvres tes fesses comme ça là. Il prend tes chances même sur 5 ans. On va voir qui va, qui va prendre les papiers de l'autre. On va voir celui qui va prendre les papiers de l'autre, non On va voir celui qui va prendre pour l'autre. Il m'a utilisé. Il m'a abandonné avec l'enfant. Il m'a... Tu sais que tes plans au départ n'étaient pas purs. Ce qui vous a gâté jusqu'à aujourd'hui et qui gâte toujours votre pouvoir, ça fait qu'on ça Ça embrouille la connexion. Tes anges ne savent pas fonctionner dans le mensonge. Mais vous dit... Oh, ah. Non, c'est un petit mensonge blanc, non il y a le mensonge gris, il y a le mensonge jaune, il y a le mensonge noir, je ne connais pas. Non, c'est un petit mensonge, rien du tout. Jacques a dit, James chapter 4, tu ne peux pas bénir avec ta bouche. Tu maudis tu avec la même bouche. Tu te moques de qui Quand on fait juste ce que les esprits vous regardent, on se dit que et la vie, c'est là. Et... Pas tu es de mentir ici avec ta bouche. là. Oh Seigneur, je reçois. Seigneur, Seigneur, il va m'épouser. Alors que tu as tu vois, que tu en train de calculer pour ces papiers. Mon mariage. Ah, nanana. Mon -mon eh, Amen. Hum, hum, hum. Amen. Vos esprits vous regardez. Ok. Ça a fini. Ça a fini. Comme tu le calcules là, il y a au moins cinq femmes là-bas là qui le calculent. Il y a cinq remèdes qu'on a déjà mis sur lui. Et il y a même sa propre famille là, qui ne veut pas qu'une femme vienne prendre son argent. Elles sont fait pour eux sur lui. Comme tu n'as pas laissé la pureté du Saint-Esprit venir vous couvrir. Parce que tu avais, on appelle ça en anglais, « ulterior motive ». You have another agenda. Something was behind your mind. Here. Yeah. avait quelque chose que tu as derrière la tête. Mm -hmm. Vous devez vous repentir, vous Dieu. Répentez-vous. je gardien, Seigneur Jésus-Christ, je demande pardon. Je vous ai empêché de travailler dans ma vie. Je vous ai empêché d'agir. Je vous ai empêché d'agir dans mon business. Je vous ai empêché de me donner les papiers. Tu peux même raison, ça, tu trouves quelqu'un. Hein? J'aime la femme, c'est jusqu'à elle. Ma fille, qu'est-ce qu'elle peut faire pour te donner les papiers Ma fille, je veux t'aider. Je, je, je veux être ton sponsor. Je vais te prendre en charge. Mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez contrôler les choses. Vous aimez contrôler le destin. You don't control it. You submit, you surrender. Tu te demandes que ça se passe comment On te montre. Ma place, c'est où tu pars, Tu t'assois sur ta place. On te conduit. Voilà. Je sais que ça ne va pas vous plaire. Hein? Hmm. Ça ne va pas vous plaire. C'est pour ça que quand tu fais, les esprits te laisse un peu après de venir encore te déranger. Parce que tu t'assois sur le mensonge. Tu fais ton lit avec le mensonge. Tu dors sur le mensonge. Ce n'est pas sucré, non. Ce n'est pas les bonnes paroles que vous donnez. Pas, ce que Dieu je dit, je n'est pas sucré, non. Hmm? C'est pour ça que tu n'arrives pas à croire ce qu'ils te disent. Souvent, regarde les gens. Hein. J'observe les gens autour de moi. J'ai beaucoup de personnes qui arrivent à de moi, ils veulent me manipuler. Et s'il y a quelqu'un qui peut jouer à l'idiote, je suis la plus grande idiote de la terre. Quand vous me voyez là, je ne connais moi rien. Je ne connais moi rien. Mm -hmm. Oui, tu viens et te regarde. Oh non, tu sais, non. Moi aussi, je suis du même côté que toi. Hein. Je fais le même travail que toi. Je hein. mhm, mm mm -hmm. mm -hmm. Une fois, j'ai même mis les preuves que la personne piquait dans mes, dans mes finances. La preuve était là sur le papier, avec les relevés bancaires. La personne me fait le message. J'étais toujours servi avec mon bon cœur, avec sincérité. J'ai dit, yeah, Seigneur Jésus-Christ. Heureusement que tu m'as donné. Oh, j'aime jouer l'idiote, ça me plaît. Oh. L'esprit de vérité, c'est un esprit qui te guide. C'est un esprit qui te protège. C'est un esprit qui te donne la force. C'est l'esprit qui donne le courage. C'est un shield. C'est une armure. When you stand on your truth, quand, tu, quand tu te mets sur ta vérité, les gens vont venir te regarder comme ça. Pour moi, je tu vas les regarder les yeux. Tu n'auras pas peur d'eux. Tu dis, mais la fille, ça. Elle ose me regarder dans les yeux. Je n'ai pas moi peur de toi. Je ne te calcule pas pour quelque chose. Je ne te fais pas du lèche -botte. Je ne te fais pas du lèche monsieur, madame. Tu n'es pas mon Dieu. Oui, monsieur, on a compris. Je ne te fais pas du lèche -botte et je n'ai rien à cacher. Et je dis toujours. Chaque fois que j'ai quelqu'un qui vient qui commence à vouloir s'emballer. Ah, je vais te, je vais te. Je dis que c'est papa. Moi, je travaille dans la transparence. Comme vous me voyez là, ce que vous voyez, si vous avez, moi c'est ce que vous avez. What you see is what you get. What you see with me is what you get. Tu viens, tu veux mentir. Même si j'avais, je, je, je, je les portes l'argent qui est peut-être donné. Je vais arriver en route de mon cœur, quelque chose va, je sais même pas. Que je vais chercher des directions seule. Que rentre, tu déposes l'argent là, là bas C'est après que je me rends compte que la personne là me manipulait. Le jour où je devais partir de donner l'argent là comme ça là. Yeah. Parce que l'esprit de vérité. Hein. Oh Seigneur, que, Seigneur, que tu, leur, que tu leur révèles cela. Ça fait quand même les complots, même si on fait les complots. Nombre chapitre 23, verset 23. Nombre chapitre 23 au verset 23. Aucune incantation, aucun enchantement ne peut fonctionner contre Jocelyne. Écrivez ça ici, là pour vous. Donc on ne peut pas te maudire. Allez chez les plus grands marabouts, asseyez-vous. Mettez les choses, faites les choses. Faisez les choses, je préfère même ça. Faisez vos incantations. Prenez ma photo, prenez mon nom. La lumière qui est ici. Cette lumière qui émane de mon âme. Cette lumière qui émane, cette pureté. C'est pour ça que Jésus, on dit qu'il est d'abord l'agneau. L'agneau est pur. Après on dit encore qu'il est le lion. Et le lion la peut te manger. Il est, mais il est, il est violent, il est méchant. Hein? Soyez aussi inoffensif Que des colombes. Et aussi malin que des loups. Je dis, waouh! Ils vont s'asseoir, ils vont faire, faire, faire, faire, faire. Après, boum! Ça va brûler. Le tourneur va exploser sur le gars. Il va dire, yoï! Hey, C'est quoi ça? Parce qu'ils ont invoqué ton nom, l'esprit de vérité s'est prononcé. Dès qu'ils ont dit que Jocelyne l'or, la lumière est venue. Bien! esprit de vérité. Et okay. Tu m'as dit que ta femme, c'est là. Le spirituel, est. Hein. Le monde spirituel. Oh, Jesus, c'est lord Le monde, c'est pour ça qu'ils cherchent souvent les vierges, On cherche les enfants. On cherche les innocents. Et il dit toujours que si tu n'es pas comme un enfant, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. L'enfant, avant qu'il ne soit gâté. L'enfant ne cherche pas à mentir. Tu lui dis que je crois Avant qu'il arrive au niveau, il veut, il, veut, il veut maintenant manipuler les gens, il veut mentir, il prend un truc, il cache, il veut Non, non, avant que l'enfant n'arrive à ce stade-là, il est pur. Recherchez votre pureté. Certains d'entre vous, ce sont les environnements malsains que vous avez tolérés. Ça fait cinq ans que vous n'êtes plus ensemble. Tu es encore dans la maison avec lui. Parce que tu calcules la maison. Tu calcules la maison. Alors que c'est même sa maison qu'il a achetée. Non, comme moi, je me suis mariée avec lui. On a fait 10 ans de mariage ensemble. Il a aussi donné ma part. Et tu sais très bien que tu as manipulé, tu sais que tu l'as manipulé. Tu crois que Dieu va te donner la maison là? Tu sais que tu crois que Dieu va te donner la maison là? Hey! Enfin, vous n'avez même pas peur de Dieu. Vous n'avez pas peur. You don't fear God. You don't fear God. Hum. Somme chapitre 1. Allez ça du verset 1 à 3. Blessed is the man. Béni est l'homme qui ne marche pas dans les pas des menteurs ou des méchants. Mais sur la parole de Dieu, il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté au bord de l'eau. Qui fleurit en toute saison. On aurait même dû ajouter dans tout pays. En toute saison, tu fleuris. Quand ta saison va papillante, voilà les mangues. On dit, mais attends, on est en saison sèche, non Les mangues sortent d'où Je dis, ah, que bah, c'est seulement les mangues. Quand tout le monde pleure, oh, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. On vient chez toi, tes feuilles sont vertes. Où est les feuilles, sinon on voit même l'eau sur ça. On dit que maman, tu as pris l'eau là-haut. Je suis planté au bord de l'eau. Je suis planté au bord de l'eau. Et c'est avec la vérité. Donc, quand vous avez mélangé Dieu avec vos mensonges là, tu parles même chose de traduire par sein, tu mens. Hum. Tu sais qu'au départ, tu es venu pour tromper l'homme là. Maintenant, il a découvert. Tu repas là-bas. Non. on s'est mariés, c'est parce qu'on s'aimait. Après, il a changé d'avis, il est parti me tromper avec une autre femme. Non, ma chérie, tu le manipulais au départ. <rire> on dit ta vraie vérité. On dit ta vérité. Maintenant, tu peux prendre les remèdes pour venir encore le manipuler. Non, ma chérie. Stop it. Stop it. Pas mentir. Quand quelqu'un vient me voir, quand tu me vois, tu manges là. Aïe, aïe, aïe. Je te dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ma chérie. Non, il n'y a pas. Il y a quelque chose ici-là. Something is wrong here. Vous savez, comme vous aimez ce moment-là. Nettoyez vos cœurs. Tu vas voir d'abord comment tu as bien dormi. Tu vois, comment tu n'as plus peur de quelqu'un n'auras plus peur de quelqu'un hein, on va te rapatrier tu n'as pas toi peur et puis quoi on me rapatrie et puis quoi et puis quoi vous devez commencer à croire c'est que les gens n'aiment pas les gens aiment la partie où dieu va me donner dieu va me donner dieu va me protéger dieu va faire mais ils n'aiment pas la partie où eux mêmes ils ont dit parce que tu as obéi à la parole de l'éternel. Parce que tu t'es soumis ou soumise à ces paroles. Voilà, tout était basé sur le mensonge. Maintenant, je veux aussi vous mettre en garde parce que Beaucoup d'entre vous, parfois, vous allez parler des autres personnes. Mais vous-même, vous êtes vous dans des petits mensonges. Mensonge, c'est mensonger. Il n'y a pas que, oh non, that's a big lie. That's a big fat lie. Me, I just, not just, a, just, a, just a tiny lie. Like just... mm. Il n'y a pas le mensonge qui est la quantité de, de, de, de, de, de, de je sais pas, du petit comprimé. Et l'autre qui est comme le bœuf. C'est un esprit qui se faufile dans toi. Dès que tu le laisses agir, tu vas lire tu vas lire là. Bonjour Foster. Donc, votre force va être restaurée quand vous allez arrêter de vouloir manipuler l'esprit de Dieu. Deuxièmement, quand vous allez faire conf confiance au fait que s'il me guide quelque part, ça veut dire que c'est là-bas qu'il y a mon oasis. Tout le monde peut me dire. Reste dans tel pays d'Europe. L'esprit te dit, laisse tout ça, tu rentres en Afrique, commencer l'agriculture. Cette deux, trois premières années, quatre, ça ne sera pas cool, cool, cool. Quand je regarde ma vie, je vois le temps où je traînais, c'est le temps où je prenais pour m'ajuster et faire confiance en Dieu. Faire confiance en mes guides. Que si on dit Jocelyne, fais ça, ça veut dire qu'il y a une raison derrière. Et s'ils ont pris la peine de venir me parler, c'est parce qu'ils attendent à ce que j'obéisse. Et quand j'obéis, ils peuvent faire leur part. Et dans tous vos plans, n'essayez pas de faire quelque chose pour impressionner les gens. Vous n'êtes pas de ce monde, vous n'êtes pas comme tout le monde. N'essayez pas de faire, oh, moi je veux aussi faire comme eux. Je veux aussi, moi aussi je veux me marier. Non, non, non. Il y a le temps. Ne précipite pas les choses. Et suis ton intuition quelqu'un te dit viens pas faire comme ça viens pas faire comme ça tu dis quoi tu sais quoi hein? je ne veux pas te suivre à Fumban, je ne veux pas à Fumban avec toi toi au roi yeah. viens pas faire tu dis non je ne veux pas tu refuses et tu vas voir bonjour, oh, bonjour. en anglais on dit stand your ground quand tu quand tu t'implantes dans la vérité, ça va devenir un guide, une protection, une force. Ça va devenir ta base. Je n'aime pas quand vous dites que, Seigneur, je laisse ma vie entre tes mains. Ça, c'est les paresseux qui disent ça. <rire> Seigneur, j'abandonne tout à toi. Je laisse tout à toi. Oh, Je laisse tout à Dieu. Je n'aime pas ça. Je ne pas, sais pas pourquoi. Je ne vois pas un endroit de la Bible qui dit je laisse tout à Dieu. Adonce, on sait ça. Allez lire Josué 1, verset 3 jusqu'à 8 ou 9. Josué 1, verset 3 à 9. Prends bon courage. Be of good courage. Fortifie-toi dans le Seigneur. Le Seigneur n'a pas les paroles de défaite. Oh, ma vie n'avance, Seigneur. Je te laisse tout, Seigneur. Je laisse tout. Seigneur je laisse tout. Je dis, mais qui t'avait fait ça, mouf? Qui fait ça? Quand quelqu'un vient chez moi, il commence à pleurer, je peux te chasser. Il dit, va, bah, regarder mes vidéos, je te lave avec le sel, tu commences à faire deux, même deux, trois prières. Je ne suis pas la, la copine des pleurs. Tu pleures, plus quoi? Tu pleures plus que qui? Tu as pas un peu plus que qui. Vous ne voulez pas pratiquer la parole, vous voulez imiter les gens. Vous ai les églises où on pleure. Les églises où on vient pleurer. Bon, je termine avec vous. Je vous fortifie. J'espère que ce que j'ai dit va... Ça va vous permettre de prendre des décisions sur lesquelles vous hésitiez depuis quelques jours. Et vous allez voir que vous allez vous sentir léger. You're going to feel lighter. Vous allez vous sentir affranchi, libéré, sauvé, délivré. Parfois, il y a les gens que vous n'avez pas besoin de délivrance. « Oh, il y a des démons dans moi. Ma reine, il des démons qu'il y a dans moi. »« Just your fuck off, man. » Il y a des gens qui viennent me dire eh, « j'ai des démons dans moi. » Il n'y a plus quoi. On a tous des démons dans nous. Allez voir les gens qui vont pouvoir s'accorder avec ça. Moi, je ne suis pas dedans. Voilà. Voilà. Si c'est bien entré, si ça s'est assis dans vous, c'est bon. Si ça s'est assis dans vous, c'est bon. C'est quand vous allez rectifier certaines choses, que vous allez voir, ce que vous attendiez depuis des semaines ou des mois, ça va commencer à venir vers vous. Je ne parle pas d'ondes positives, Amandine. Ce n'est pas les ondes positives. C'est restaurer la vérité dans ta vie. C'est différent. C'est que vous aimez la positive attitude. Tu, là, tu as, tu as ton, ton sac de mensonge là-bas dans le couloir. Tu as la positive attitude. Ça va marcher, ça va marcher. Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que la précision et la différence que j'ai fait entre les deux ça vous a permis de, de sectionner avec le scalpel. Parce que le scalpel peut séparer la peau de la chair. On dit la parole de Dieu à double tranchant. Hébreu chapitre 4, au verset 12. Elle vient séparer les intentions de ton âme. Les idées que tu as déguer la tête là, quand tu calcules la personne. Mm -hmm. Tu as les paroles de quelqu'un, tu ne lui dis pas. Tu peux pas parler à sa cousine. Appelle la personne, tu dis que tu sais quoi, suis... je dois te parler. Je ne comprends pas moi. Je n'arrive pas à comprendre. Comment tu peux faire ça? L'hypocrisie ne paye pas. Ok, Linda. Je bénis cette dîme que tu vas payer au nom de Jésus. Je bénis aussi ton accouchement. Déclare que les anges vont t'aider à délivrer comme une femme israélite sans avoir de douleur, sans souci. Déclare aussi la force mentale sur toi. Tu auras l'assistance nécessaire. Nous venons contre toute césarienne. Nous venons contre toute mort. Déclarons qu'il n'y aura pas euh, d'accident. Il n'y aura pas. Euh, euh, tout va se passer selon le plan de Dieu. Donc tu auras une, euh, un accouchement sans problème. Que tes projets, que, après ça que tu sois forte. Et que tes projets avancent et se concrétisent. Voilà. Bon, ceux qui ont payé leur dîme la semaine passée, je bénis vos dîmes. Je m'accorde avec vous. Il y en a parmi vous, parfois j'ai tellement de messages de dîmes que je n'ai pas le temps de prier sur chaque dîme. Et dire voilà, je te bénis, ah oui, je bénis, je bénis. Mais je vous dis toujours, je prie, je prie pour vos dîmes, même si vous ne voyez pas mon message. Et je vous, je vous demande toujours à chaque fois, en payant ta dîme, mets déjà ta propre prière dessus. Parce que ma prière vient s'accorder avec la tienne quand Anne est partie, elle s'est accordée avec euh, Anne. Elle demandait l'enfant. Dans 1 Samuel chapitre 1, oui, elle demandait l'enfant. Elle était là à, à Silo comme ça, elle parlait. Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. Elle parlait. C'est ce qu'elle a demandé dans son cœur. Samuel est venu, euh, Elie, pardon. Elie est venue, lui a dit, qu'il te soit fait selon ce que tu as demandé dans ton cœur. Donc, elle avait déjà mis des demandes. Mais disons, Élie est venu, il a dit Amen. Genre, Matthieu 18, Matthieu 18, verset 18 et 19. Dans la bouche de deux personnes, une parole est euh, établie. Et puis, quand deux personnes s'accordent, tout ce que vous allez attacher sur la terre sera attaché au ciel. Tout ce que vous allez détacher sur la terre sera détaché au ciel. Donc, assure-toi déjà que tu mets déjà ta part. Très important. Voilà. Donc, bonne journée à vous. dans la paix du Christ.